Situé à Fleuriel, joli petit village du bocage bourbonnais, au centre de la France, l'historial du paysan-soldat attend avec impatience de pouvoir à nouveau accueillir ses visiteurs. Cet ancien corps de ferme abrite toute une collection d'objets, de témoignages sonores et de films d'époque consacrés à la Première Guerre mondiale et à ses répercussions dans le monde paysan. Des milliers d'hommes et de femmes contraints du jour au lendemain d'abandonner leur travail, leur maison, pour prendre les armes. On a cette, euh, cette France qui, est, qui doit mobiliser en 1914, et la France de l'époque est principalement rurale. Et ce sont donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats, euh, de, de paysans, pardon, qui vont rejoindre les rangs de l'armée, notamment de l'infanterie, et qui euh, vont se battre. Vous voyez, autour de moi, nous avons les noms de 15 315 Bourbonnais tombés au champ d'honneur. Sur ces 15 315, plus de 8 000 sont des paysans. C'est un petit peu ça que nous avons cherché à retracer dans l'exposition permanente avec, lorsqu'on arrive, on a ces outils agricoles que les paysans ont dû lâcher le jour de la mobilisation alors qu'ils étaient en pleine, en pleine moisson. On a la faux notamment qui est très emblématique de ces, de ces moissons, le fléau qui est aussi emblématique de ces moissons et ils vont laisser ces outils pour rejoindre leur régiment ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait être aussi euh, euh, terrible. Terrible pour les combattants bien sûr et pour leurs proches restés sur place, mais terrible aussi pour les animaux enrôlés dans l'armée et qui se sont révélés fort utiles, même au cœur des combats. Une exposition temporaire leur est ainsi entièrement consacrée. Effectivement, c'est une thématique assez qui est très intéressante pour nous à l'historial, puisque les animaux vont être mobilisés. D'ailleurs, dans l'exposition permanente, il y a une, une, un document hein, qui montre, euh, qui appelle à cette réquisition des animaux. Et euh, bien évidemment, les chevaux, dans un premier temps. Chevaux, les équidés en règle générale, qui vont être euh, notamment utilisés dans les tout débuts de la guerre par la cavalerie. Et puis, au-delà des chevaux, ce sont d'autres animaux. Ce sont les chiens qui vont être là aussi de plus en plus utilisés par les militaires. Ça peut être le chien sentinelle, ça peut être le chien estafette, ça peut être le chien qui aide euh, les, euh, les services de secours à retrouver des blessés. Donc le chien va vraiment prendre une, une dimension nouvelle dans le, dans le monde militaire. L'historial du paysan-soldat est un lieu de mémoire extrêmement vivant, géré par la communauté de communes 100% Sioul-Limagne. Sans cesse enrichi par les prêts ou les dons de particuliers, l'historial cherche avant tout à nouer des liens avec les jeunes générations pour entretenir le souvenir. On a nos jeunes du territoire, donc c'est vrai qu'à travers les, les conseils municipaux, les conseils de jeunes, voilà, le lieu de l'historial doit devenir leur lieu et on commence, on commence par là. Après on a tous les partenariats avec les, les classes défense, les classes défense de, des collèges qui, qui, qui se servent de Floriel, ou Floriel se servent d'eux, mais en tout cas c'est un partenariat qui fonctionne pour dire eh ben, c'est votre lieu, vous pouvez faire des projets ici, vous devez faire des projets ici, ça fonctionne. Aussi on a eu deux volontaires internationaux enfin, sur le système défense qui ont participé à un jury concours et donc ils se sont servis comme base euh, l'historiale du paysan soldat pour, pour décrire ce qui s'est passé ici et c'est aussi un élément de valorisation. Nous on veut être utile au territoire, on veut être utile à notre population. On n'a pas pour prétention de dire euh, on est éduque, qu'on fait, mais en tout cas on a la, la prétention de dire voilà ce qui s'est passé, venez ici, ou nous allons vers vous, mais on va vous expliquer et surtout on va vous donner les ressources pour comprendre, parce qu'il faut comprendre ce passé pour, pour bien avoir sur, sur cet avenir. Donc voilà, donc les partenariats avec la Défense et surtout avec nos jeunes est important. Et pour contourner les contraintes liées à la crise sanitaire, l'historial ne manque pas non plus d'idées c'est-à-dire qu'on est en train de préparer des, ma des mallettes pédagogiques pour aller au plus près des, des, des écoles et adapter notre mode de fonctionnement. On se dit aussi que les expositions, il faut faire des produits d'appel hors les murs, donc pourquoi pas dans les EHPAD, les médiathèques, les lieux de vie, autres, pour dire ben voilà ce qu'on présente, venez chez nous quand vous aurez le droit. Donc c'est vrai que je le dis avec beaucoup de sourire, même si c'est pesant pour tout le monde. Mais voilà, l'Historial s'adapte, l'Historial attend et puis l'Historial sera heureux de retrouver toute sa population. Et comme l'historial du paysan-soldat n'est pas un lieu figé, eh bien il s'apprête dans les années à venir à traiter d'autres thèmes comme celui de l'entre-deux-guerres, puis bien sûr celui de la Seconde Guerre mondiale. Une manière de donner aux visiteurs l'envie de revenir régulièrement découvrir les nouvelles expositions.